Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Xbox pour un nouveau vidéo test et ce coup-ci on va vous parler de Star Wars Jedi Fallen Order qu'on n'avait pas pu faire à l'époque donc on se rattrape grâce au confinement. On va commencer par l'histoire de ce jeu Star Wars qu'on attendait tous depuis très longtemps pour la bonne et simple raison qu'il prend euh, la suite. Et bien de l'épisode 3, on se retrouve euh, ici en pleine purge des Jedi, 5 euh, ans après euh, l'Ordre 66, la galaxie est, on va dire, euh, en passe d'être maîtrisée totalement euh, par l'Empire, ouais, elle est déjà totalement maîtrisée euh, par l'Empire, les Jedi euh, ont été contraints euh, de fuir, l'Ordre a été déclaré illégal et bien sûr les Jedi sont pourchassés et c'est justement sur un chantier de déconstruction de vaisseaux de la Nouvelle République, de l'ancienne Nouvelle République en tout cas, qu'on va faire la connaissance de Cal, Cal qui est ici, qui est caché. d'un un Jedi justement qui s'est enfui suite et eh bien à cet ordre 66. Et Cal va se retrouver dans un pétrin qui va l'obliger à fuir la planète puisqu'il va utiliser la Force. Et là, il va être détecté et se retrouver aux prises avec des ennemis qu'il vaut mieux éviter, euh, tout simplement parce qu'il s'agit euh, d'ennemis qu'on est content de retrouver dans un jeu vidéo, on a pu les voir à la fois dans les comics ou dans la série Star Wars Rebelle, il s'agit ni plus ni moins des Inquisiteurs, alors ici la deuxième sœur et la cinquième sœur qui ne va pas tarder à montrer sa euh, sale tronche, voilà on la voit derrière, en arrière-plan euh, euh, ce sont des personnages qui, sont, euh, qui maîtrisent la force, euh, qui ont un background euh, très développé, euh, je ne peux que vous conseiller euh, de lire les comics et euh, de regarder Star Wars Rebels puisqu'on en apprend vraiment euh, sur ces personnages même si dans le jeu, on en apprend également beaucoup et c'est vraiment un plaisir de les retrouver, alors ils vont constituer les boss, on va dire, principaux euh, du titre j'avoue être resté sur ma fin, j'aurais voulu en voir plus de ces inquisiteurs mais... Euh, voilà, vous ne verrez que ces deux-là, en tout cas euh, dans euh, le jeu, même s'il réserve bien sûr euh, quelques grosses surprises, notamment euh, vers la fin de l'histoire. Alors bien sûr, Kahn va se retrouver... Opposés à eux et surtout traqués dans la galaxie euh, par ces euh, inquisiteurs, ce qui va permettre de vous mettre euh, aux prises avec des moments euh, parfaitement épiques, des scènes cinématiques euh, tout bonnement bluffantes et euh, des transitions euh, cinématiques face de gameplay qui se font sans temps de chargement et qui sont franchement euh, extrêmement euh, réussies. Et alors, Cal vient bien sûr faire le fugitif, mais bien sûr en apprendre plus sur lui, sur l'ordre Jedi, son ancien maître et bien évidemment. Euh, sur la manière de euh, eh bien, rejoindre une résistance contre euh, l'Empire, le tout en étant aidé par eh bien, un équipage de vaisseaux serré qui a un passé euh, bien caché, Ages, qui est un pilote en fait qui vont constituer les membres d'équipage de cette aventure et l'accompagner dans euh, bah, on va dire son exploration des euh, cinq planètes qui vont constituer euh, le fil euh, de l'histoire et euh, de toute manière ce qu'on peut dire c'est qu'à la fin on n'a qu'un seul mot quand c'est terminé on se dit waouh maintenant on veut la suite tout de suite maintenant parce que euh, on va dire euh, c'est vraiment peut-être le meilleur de ce qu'il y a dans le reboot de Star Wars euh, suite euh, au rachat de Disney parce qu'on est vraiment dans une histoire qui vous embarque du début à la fin. Le jeu se plie en je une dizaine d'heures, on va moment dire, moment. et vous pouvez compter 5 euh, heures de plus à on peu, peu près pour dernière. finir le 100% et aller explorer euh, oui. toutes les planètes à 100%. Je vous en reparlerai quand euh, on vous montrera la carte euh, tout à l'heure. Cal est bien sûr accompagné de son petit droïde que vous pouvez voir juste derrière et qui va l'aider à se dépatouiller. Alors justement, en parlant de se dépatouiller, euh, le jeu en fait est centré entre combat et exploration et on va commencer par parler des combats. Les combats, donc on est en troisième personne, on utilise exclusivement la force et le sabre laser pour euh, un mélange en fait de euh, TPS bourrin mais également stratégique avec des emprunts à la série des Souls et plus récemment euh, de euh, Sekiro vous pouvez voir euh, des barres euh, blanches qui euh, symbolisent en fait, euh, le, la manière de bloquer et justement en fonction du niveau de difficulté que vous allez choisir vous avez des fenêtres de parade plus ou moins grandes qui vont vous être offertes le but du jeu étant de casser la garde de l'adversaire en parant en réduisant justement euh, cette garde ou en tapant avec coup fort ou coup faible sur euh, les ennemis pour pouvoir eh bien, leur casser euh, leur niveau euh, de parade. Quand ils sont en rouge, vous ne pouvez pas bloquer et euh, bien sûr les euh, défoncer. Alors, vous avez pour ce faire, je vous ai dit, votre sabre laser que vous allez upgrader au fur et à mesure et euh, pouvoir euh, notamment maîtriser un sabre à double lame, bien entendu l'utilisation de la force en combat et... Euh, euh, et, et bien entendu conseiller. quand vous parez, voilà, vous pouvez faire un instant de kill euh, pour la plupart des adversaires et euh, la force c'est pareil, dégomme euh, la plupart des adversaires d'un coup lorsque vous la maîtrisez à fond quelle utilité d'utiliser un double sabre et bien simplement parce que quand vous avez des ennemis multiples alors certes vous allez taper moins fort par contre automatiquement vous allez avoir un plus grand champ d'action et euh, notamment des combos qui vont vous permettre de faire des effets de zone qui sont plus dévastateurs que euh, le simple sabre qui est pratique pour se concentrer sur une seule prise et vous allez voir la possibilité de faire tourner son sabre autour de soi donc les affrontements je vous l'ai dit sont quand même assez balèzes euh, lorsque vous êtes en normal déjà au début du jeu ça arrive vous allez, euh, vous allez franchement euh, galérer au départ euh, maîtriser la fenêtre de parade demande un peu d'entraînement le jeu vous met aux prises bien évidemment avec d'autres créatures de la faune et de la flore, d'ailleurs on peut voir ici des affrontements, ça arrive assez souvent entre les Stormtroopers qui sont sur la planète et la faune locale, bien sûr tout ce petit monde euh, peut être euh, attaqué et combattu et vous allez devoir euh, bien sûr euh, jouer avec tout ça pour euh, vous en sortir, vous voyez ici là j'ai utilisé la force pour euh, attirer alors un ennemi à moi et là ici pour voilà, choper le point faible de l'ennemi et ça petit combo ça vous débloque. Un succès lorsque vous attrapez la, la langue de Logdo pour euh, vous en sortir. Les autres emprunts à la série des souls sont assez euh, évidents, vous allez le voir ici, puisque euh, la zone que nous allons euh, nettoyer euh, se situe à proximité d'un point de sauvegarde. Donc là, Ça permet de voir les combats contre les araignées. Hop, J'ai renvoyé le laser et je débloque. J'ai ici euh, ce petit point de méditation. Première utilité du point de méditation, la possibilité est bien simplement de vous restaurer, de restaurer votre jauge de force, votre jauge de vie et votre jauge de steam pack que vous pouvez voir en bas à gauche, puisque vous allez débloquer des steam packs au fur et à mesure de l'aventure. Lorsque je sors de ce mode de repos, je me retrouve avec les ennemis qui ont euh, respawn, hein, c'est le nom du jeu, en plus ça tombe bien, ceux qui ont développé le jeu. Euh, ils sont réapparus, ce qui va vous permettre tout simplement eh d'aller euh, peaufiner vos techniques, de les débloquer, de les, euh, pardon, de les dégommer encore, et surtout de débloquer de l'expérience. On peut voir la barre en orange qui se remplit euh, juste au-dessus. Euh, cette expérience va vous permettre et eh bien par la suite d'aller augmenter euh, vos compétences, on va le voir dans un instant. Vous voyez là, point faible des Stormtroopers, lance-flammes, claque, la force, et bim, j'explose derrière. Donc il va falloir apprendre à composer avec ses adversaires, euh, sachant que certains sont plus ou moins euh, balèzes. Alors, vous voyez ici par exemple une parade réussie, je vous le disais tout à l'heure, tac, one shot, et derrière j'enchaîne, boum, le plus dur étant bien sûr d'arriver à vous en sortir avec euh, ceux qui tirent plusieurs lasers d'affilée. L'expérience va vous permettre d'aller augmenter un arbre de compétences. Arbre de compétences donc, qui se décompose globalement entre euh, maîtrise du sabre, de la force et constitution, avec des, euh, des techniques qui coûtent plus ou moins cher en fonction de l'avancée euh, dans l'arbre. A chaque fois, une petite vidéo vous montre un petit peu ce que vous allez débloquer. Et il euh, y a quand même un paquet de compétences à débloquer. Et à la fin, on devient bien, bien balèze pour affronter l'ensemble des adversaires. Autre euh, composant du gameplay l'exploration. Les niveaux, vous pouvez le voir, sont assez vastes à chaque fois sur les 5 planètes composé de couloirs et d'arènes avec des énigmes à résoudre et un pourcentage vous pouvez voir en bas d'exploration pour chacune des zones. Les niveaux en fait sont bien construits, les développeurs se sont attachés à les relier les uns avec les autres en fait sur la même planète, ce qui fait que vous débloquez des passages secrets qui vont vous permettre de revenir plus ou moins vite jusqu'à votre vaisseau, puisqu'on ne peut pas se téléporter à ce vaisseau, il faut revenir à chaque fois en arrière et revenir au point de départ. Au niveau du gameplay et eh bien euh, de ce gameplay d'exploration vous avez différentes phases, pas mal de phases de glisse comme celle-ci, euh, notamment sur les planètes enneigées où ça va être un peu relou d'ailleurs de, euh, de bien contrôler Kal euh, dans ces phases-là, euh, le reste ça, ça ressemble à du Tomb Raider à de l'Uncharted, à, euh, à des jeux en fait, euh, des TPS en fait, que, dont on a l'habitude de jouer avec euh, un gameplay qui est vraiment fignolé et qui est franchement aux petits oignons euh, vous grimpez, vous sautez euh, vous n'avez pas de problème, en fait si vous vous plantez franchement, c'est que vous y êtes mal pris parce que euh, le jeu là-dessus euh, est assez exemplaire, il n'y a pas de problème de caméra en fait euh, qui se balade à droite à gauche hormis quelques bugs dont on parlera tout à l'heure mais franchement euh, le titre est vraiment maîtrisé euh, du début à la fin là vous allez voir je vais me lâcher notamment de la plateforme, on se raccroche euh, immédiatement c'est franchement, euh, voilà, il n'y a, a pas à dire là-dessus si vous plantez, ça sera de votre faute n'allez hein, pas chercher une excuse en disant que c'est le jeu euh, qui est mal pensé, c'est pas vrai vous allez voir euh, que la force vous permet euh, justement eh d'interagir avec certains éléments du décor, ici des ventilateurs mais ça peut être une corde qui est trop loin et que vous allez euh, capter avec euh, la force pour l'attirer vers vous euh, Activer différents interrupteurs euh, également, différentes portes grâce à la force ou simplement en appuyant sur le bouton à l'ancienne ce qui va vous permettre, et eh bien voilà, de couper euh, les mécanismes euh, ici une fois que vous aurez fini le jeu vous pourrez bien sûr explorer euh, les, différentes, euh, les différentes cartes pour finir à 100% et pour ne pas vous ennuyer bien sûr les ennemis seront tous là et vous pourrez être mis aux prises deux chasseurs de droïdes euh, que vous avez notamment euh, ici, euh, qui sont en fait des chasseurs de primes d'un cartel euh, qui vont vous euh, traquer dans toute la galaxie et sur les planètes euh, différentes. Alors quand ils sont pris séparément c'est assez simple, mais dès l'instant où vous les prenez les uns contre les autres, euh, tout de suite, enfin les, un, euh, les uns avec les autres, tout de suite ça devient euh, plus difficile. Vous voyez ici un coup que je ne peux pas bloquer, donc euh, faut faire attention euh, et bien maîtriser les esquives et les euh, parades. Sachant que là, je l'ai stasé donc avec la force qui m'a permis de le ralentir. Vous voyez, j'ai battu ses deux membres. Au niveau de la technique, alors euh, que dire à part... Waouh Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Euh, déjà, au niveau euh, du Karak design, au niveau euh, de, euh, des, des niveaux, euh, des euh, décors, euh, des arrière plans tout est magnifique, tout est magistral, tout est dans le canon Star Wars, mais... On a l'impression d'être devant un film, c'est juste magnifique, les personnages sont vraiment bien modélisés, les textures sont sublimes, il n'y a qu'à certains moments où parfois les textures mettent un peu de temps à arriver, et puis certains arrière-plans qui sont parfois un peu baveux, c'est globalement très très bien maîtrisé, regardez ici les effets de lumière, je vais revenir sur les lumières, mais regardez ouais, les effets bien. ici, regardez il euh, y a de la buée sur l'écran parce qu'on traverse une zone avec de la chaleur et de l'humidité, euh, ici vous allez voir le niveau de détail quand on est dans ces petites scènes, ça va vous arriver souvent, vous vous baladez en fait d'un cou couloir d'une zone à une autre, ça permet de, de charger la suite, les petits rats qui quoi, passent, voilà. Tout est mis pour vous plonger dans bon, l'ambiance et techniquement, la, bah, la technique elle suit direct et franchement le moteur graphique est à tomber le jeu est l'un des plus beaux jeux auxquels on a pu jouer, regardez ce plan sur la Xbox One X c'est très très beau et là encore le test n'est pas en HDR mais quand vous activez le mode HDR sur un écran compatible, c'est franchement extrêmement extrêmement bluffant et on en prend plein les mirettes regardez-moi ce plan avec ce croiseur de la république qui est euh, explosée euh, pareil, hein, les transitions entre les planètes sont extrêmement soignées, là vous allez voir l'arrivée sur Datomir, la sortie de l'hyperespace et bim, on débarque en fait sur Datomir, voilà tout, est, euh, voilà, tout est bien fichu, les planètes sont assez variées, vous allez euh, traverser à la fois du désert, de la neige, euh, de la jungle pour Kashyyyk, donc vous êtes franchement à chaque fois dans euh, différents univers et euh, le tout est voilà, on met plein les l'émirette, là on va passer après, juste après sur une de mes planètes préférées euh, qui est euh, la planète euh, Zepho, et là, c'est pareil, sur cette planète, euh, qu'est-ce que vous voulez dire Enfin, ça, ça, regardez, les reflets d'eau, regardez, euh, les cheveux de cale qui volent dans le vent, euh, les, les effets de lumière, vraiment, euh, enfin, le titre est euh, extrêmement euh, maîtrisé, il euh, n'y a rien à dire, c'est vraiment un sans-faute, la bande-son est magistrale, les bruitages sont parfaitement... Euh, parfaitement intégré également euh, les voix françaises sont plutôt bien fichues euh, franchement le jeu est convaincant en français euh, également donc il n'y a pas grand chose euh, qui vient euh, ternir euh, le, la partie technique euh, si ce n'est je vous ai dit encore une fois euh, certains niveaux euh, assez euh, inégaux et notamment on peut le voir là par exemple sur où vous voyez les arrière-plans euh, sont un peu moins fouillés par contre c'est pas grave l'ambiance est là il y a une grosse bataille, les caisses sont éventrées il y a des stormtroopers qui sont partout par terre il y a des arbres qui sont coupés, voilà on en prend plein les yeux et il y a quelques bugs techniques qui viennent un peu ternir l'aventure mais pas grand chose. Je vous en montrer un après, juste je voulais vous montrer par contre les effets de lumière, regardez un peu l'éclairage. Vous pouvez personnaliser d'ailleurs et changer la couleur du sabre de cale. et euh, voyez ici, regardez, là on est dans un puits de lumière, on a la lumière qui passe sur le visage et surtout les pales du ventilateur qui passent devant en fait, la lumière et qui viennent modifier un petit peu l'éclairage en temps réel. Euh, bien sûr, les bugs, je vous ai dit rapidement, petit bug de caméra, mais trois fois rien, voilà, ça arrive que la caméra se plante un peu, euh, c'est euh, que dalle, hein, franchement. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Star Wars Jedi Fallen Order Alors déjà, euh, je pense que vous l'avez entendu au ton de la voix et euh, sur, euh, sur euh, un petit peu tout ce qu'on a dit sur ce titre, on a adoré le jeu. Alors déjà, parce qu'on est fan de Star Wars, mais ça, encore, même en le mettant de côté, c'est un très Très bon jeu d'action, euh, très bien équilibré entre des phases d'exploration, des phases de combat. Ça fait du bien de retrouver un jeu Star Wars où on se bat au sabre et à la force exclusivement. Il n'y a pas d'armes. Euh, à feu qu'on peut prendre, ici tout est une question de maîtrise technique, euh, les combats sont très dynamiques, les ennemis euh, sont euh, extrêmement euh, agressifs également, il faut bien maîtriser la parade, bien maîtriser à la fois le sabre pour envoyer les tirs de blaster et également la force pour par exemple pour envoyer les roquettes dans la tronche euh, des euh, adversaires ou pour simplement voilà, tic. alors si on devait mettre une note ce serait un gros 8 sur 10 parce que franchement le jeu est vraiment le fan, euh, si vous êtes fan de Star Wars on ne sait pas ce que vous faites encore ici à nous regarder il faut tout de suite foncer, euh, acheter le titre et euh, vous plonger euh, à l'intérieur et si vous avez envie d'un bon petit TPS pendant le confinement, c'est le moment de le prendre également, voilà ce qu'on voulait vous dire, on espère que vous avez aimé cette vidéo nous on se retrouve très prochainement pour un nouveau vidéo test, en attendant prenez soin de vous et bye bye